Bonjour, je vais te montrer aujourd'hui avec cinq exercices très simples, ça prend peut-être même pas cinq minutes, comment tu peux faire un état de lieu pour savoir où tu en es avec le féminin sacré. Alors j'explique et je spécifie ici que pour moi le féminin sacré c'est un sentiment auquel tu peux te connecter à l'intérieur. Et pour moi, cette communication avec l'âme, si tu veux, a besoin d'un corps qui répond, euh, avec lequel tu peux donc exprimer ce que tu sens à l'intérieur et cette connexion. Donc ça va dans les deux sens et notre euh, véhicule est le corps. Et donc mes exercices ici sont mesurables. Et ils vont te montrer où tu en es au niveau physique, mais où tu en es aussi au niveau de cette, ce centrage, ancrage et cette concentration, pour savoir à quel point ton corps il est euh, perméable pour pouvoir euh, exprimer ton âme. Voilà, je vais l'expliquer comme ça. C'est un exercice, enfin c'est un test qu'on a fait dans le cours jeudi dernier, cours de nouveau cycle de Chandra qui a commencé. Et donc si tu nous rejoins ce jeudi-ci, je te recommande de faire ces cinq exercices, de mesurer, de noter pour, à la fin du cycle, avoir une valeur de comparaison. Ok, on y va. Donc, la première chose que nous allons... Euh, voilà, je crois que comme ça on me voit. La première chose qui est importante, c'est ta souplesse. Ouais. j'ai expliqué pendant le cours pourquoi. Ici, je vais juste te montrer euh, les exercices. Pour savoir euh, où tu en es avec la souplesse, c'est très simple, un exercice que tu connais. Tu te mets ici et tu vas descendre aussi bas que tu peux. Donc tu tends les genoux et tu vas ici laisser ton corps tomber. Et alors tu vois, est-ce que tu arrives à toucher le sol ou à quelle hauteur sont donc tes bras. Et alors ça tu notes, hein? si tu euh, sais toucher le sol, mettre les mains complètement au sol ou ta tête déjà sur les genoux, ou simplement les mains vont quelque part à cette hauteur-ci, tu notes à quelle hauteur sont tes mains. Ça, c'est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2 est un exercice d'équilibre. Je suis désolée ici, le <rire> mon téléphone n'est pas exactement à la bonne hauteur. Donc l'équilibre, euh, tu peux faire un exercice euh, que tu connais, que j'ai déjà montré souvent. Donc l'exercice de l'arbre du yoga. Donc tu te mets simplement comme ça, tu enracines bien ton corps, tu regardes droit devant, Ici, tu ouvres, euh, tu, tu mets les bras comme ça. Tu vas mettre ton pied ici et tu vois. Hein, donc, tu vas faire ça pied gauche et pied droite et tu mesures combien de temps il te faut jusqu'à être complètement tranquille et combien de temps tu fais ça des deux côtés. Combien de temps tu peux tenir euh, tranquille Et euh, le point intéressant avec cet exercice, c'est quand tu arrives à, à une relaxation. Total, comme ça, même la jambe ici qui te soutient, euh, celle-là, au lieu d'être crispée, elle serait complètement relaxe et tu sens un flot d'énergie. Bon, ça c'est le stade d'être un peu avancé, mais note combien de temps tu restes jusqu'à ce que tu arrives dans une sorte de tranquillité. Ça c'est l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 3 c'est la coordination. Alors moi pour la coordination, j'utilise les smoothies. Parce qu'avec les smoothies, tu as un retour auditif et tu as un, un retour avec les vibrations. Donc, si tu n'as pas les smoothies, ce n'est pas grave, tu fais la même, le même exercice sans les smoothies. Et donc, la coordination simple, ce serait un bras euh, vertical, un bras horizontal, et tu combines les deux. trois choses. Et puis tu changes ici, horizontal, vertical et tu rajoutes ton genou. Voilà, est-ce que ça c'est quelque chose que tu peux faire euh, facilement ou est-ce que c'est est pas du tout euh, encore possible de faire deux choses différentes et de rajouter le pied. Tu euh, notes où tu en es. La force. Alors la force, je ne vais pas montrer ça ici. Pour la force, je te, si je le montre un peu, euh, pour la force, je ne sais pas si on me voit. Pour la force, je recommande tout simplement des pompages. Alors, les pompages, euh, si tu n'as pas l'habitude tu ne sais pas faire des vrais pompages, tu peux te mettre comme ça contre un mur, ce serait le stade numéro 1, et tu pousses, ben, je n'ai pas de mur, évidemment, tu pousses simplement ici contre le mur et tu vois combien de pompages tu peux faire. La deuxième version, c'est tout simple. Sur les genoux, on me voit. Sur les genoux, ici, et tu fais comme ça. Tu ici, hop, hop, et tu fais des pompages, là, et tu tombes tout ton corps. Et là, tu regardes combien de pompages tu peux faire. De nouveau, tu notes combien de pompages tu fais. Et voilà, le dernier euh, exercice, c'est la respiration. La respiration pour savoir euh, si ton corps, à quel point il sait retenir l'oxygène. Euh, je dois expliquer avant ça encore quelque chose concernant l'équilibre. Donc évidemment le féminin sacré, comme j'ai expliqué, c'est une concentration c'est un centrage, c'est un ancrage, c'est un feeling que tu, tu trouves dans le silence et donc moi je te propose quand tu fais cet exercice d'équilibre, qui est évidemment un exercice physique, de chercher ce silence, de chercher le moment présent et cette présence à l'intérieur ouais, donc ça ce serait pour ça. Et la respiration, ça c'est une respiration qui vient de mon, mon comment on appelle ça, mon maître de, actuel de, de, de ça, Wim Hof. Absolument époustouflant cette méthode incroyable. Et donc ce que tu fais, tu respires profondément, tu te gonfles d'oxygène et tu laisses simplement aller. Tu fais ça 30 fois. Ouais. Donc tu Inspires et... Tu expires simplement en laissant aller 30 fois. Et puis au dernier expire, tu t'inspires inspires très profondément. Tu fais tout ça les yeux fermés. Tu expires sans pousser l'expiration. Juste laisser aller, vider les poumons, mais pas tout à fait à fond. Et là, tu retiens ton souffle et tu notes combien de temps euh, tu peux rester sans respirer. Les poumons vides. à la fin, tu inspires et tu gardes ça encore 10 secondes. De cette manière-là, tu vas avoir une mesure. Euh, pour savoir combien d'oxygène ton corps peut à l'heure actuelle stocker et euh, plus tu t'exerces, plus ton corps il devient détoxé, euh, en forme, toutes les énergies circulent euh, et que toi tu te trouves dans le flot de la vie, plus en fait ces valeurs vont augmenter. Donc euh, ma meilleure valeur jusqu'à présent, oh, je me suis exercée, mais j'avais fait une cure détox, euh, pendant, c'était vraiment au-delà de 3 minutes, ce qui est énorme. Et quand je suis fatiguée, par exemple, j'arrive vraiment à des valeurs beaucoup moins élevées. Donc, pour moi, c'est une sorte de compas pour savoir mon corps, comment il va mon corps et comment j'ai traité mon corps. Est-ce que j'ai mangé ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai dormi le temps qu'il fallait? Est-ce que, émotionnellement, les choses sont plus ou moins en équilibre? Voilà, donc, j'espère que tu as bien noté. Euh, tu as donc ici cinq exercices. La souplesse, donc là, tu te mets une valeur l'équilibre, la coordination, la force et la respiration. Pour, euh, voilà. Et quand tu respires comme ça, quand tu, ne, tu retiens ton souffle, à ce moment-là, la présence de vous dans le corps, le mieux c'est de faire ça allongé, de se relaxer complètement, d'avoir un sourire intérieur, ce inner smile, qui relaxe encore plus les muscles, et euh, donc vraiment sentir l'oxygène circuler et être présent présence dans le corps, c'est ce qui nous intéresse, c'est ça la base avant de pouvoir euh, penser plus loin. Voilà, je t'offre ça ici comme possibilité pour faire un état de lieu. Si tu veux venir jeudi au cours avec grand plaisir et euh, à très bientôt, je te souhaite un très bon, bon après-midi, j'espère te voir au cours jeudi. Bye bye!